Ciao à tutti, bonjour à tous Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc un petit peu insolite. Euh, je vais vous montrer le barrage écluse d'Arzal. Alors, qu'est-ce que c'est une écluse Une écluse, c'est un ouvrage d'art hydraulique situé sur un cours d'eau pour permettre aux bateaux de franchir les dénivellations. Donc il y a un sas qu'on remplit d'eau ou qu'on vide pour mettre à niveau euh, l'eau. Et la particularité à Arzal, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que la route s'ouvre en deux pour laisser passer les bateaux qui ont des mâts super hauts. Donc vous allez voir, c'est très sympathique à voir. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Mais juste avant, euh, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie et je propose deux fois par semaine des vidéos à ceux qui apprennent le français pour leur permettre d'acquérir du vocabulaire varié et d'améliorer leur compréhension orale. Donc là, nous allons voir le barrage écluse d'Arzal. Vous êtes prêts Allez, c'est parti C'est-à-dire que, pour le moment, les bateaux sont stationnés dans ce petit goulot, là. Ensuite, ils vont faire monter ou descendre l'eau. Et quand l'eau sera à niveau avec l'autre côté, en fait, là, ici, là, le pont va s'ouvrir en deux pour laisser passer les bateaux. bateaux pourront passer de l'autre côté. La porte au fond du bassin d'écluse se ferme. Donc là maintenant ils sont en train de mettre de l'eau pour faire monter le niveau de l'eau de ce bassin, pour le mettre au même niveau que le, bah, que le reste de la rivière là, ils ouvrent de l'autre côté et là, il y a le premier bateau qui part. là, c'est la sonnerie pour indiquer que le, que le pont va se fermer. Donc là, ils ferment les barrières. Voilà, comme ça ils bloquent la route des deux côtés et ben, maintenant les voitures elles vont poiroter un long moment pour que le pont puisse s'ouvrir en deux, laisser passer les bateaux et se refermer. Et regardez ouais, le pont ouais, qui non. se lève. Ouais, ouais. J'avais jamais vu. <rire> <rire> bah oui, bah... Ouais, bien, bien, bien, bien, bien. Là, le pont est totalement ouvert et les premiers bateaux avec les mâts peuvent passer. Ils ont, ils ont fait sortir tous les bateaux qui venaient de droite et maintenant il faut rentrer tous les bateaux qui attendaient à gauche. Donc d'abord ceux avec les mains. qui parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Et là c'est la tour de contrôle, c'est de là qu'ils montent ou qui baissent le niveau de l'eau et euh, ils actionnent le pont. Et on voit pourquoi ils sont obligés d'ouvrir le pont, hein, parce qu'il y a des mâts qui sont tellement hauts, la porte derrière. Ils ont commencé à baisser le niveau de l'eau. Moi, j'aime bien Oui, c'est pas. Sortir les bateaux. Il faut à gauche. Monsieur, les choses lavé. Allez, la piste aux étoiles. Allez, la piste aux Et là, le pont se referme. Parce il y en avait beaucoup qui attendaient de chaque côté Voilà, la vidéo du jour est terminée J'espère que ça vous a plu Est-ce que vous avez déjà vu une écluse fonctionner Est-ce que vous êtes déjà passé dans une écluse en étant sur un bateau Dites-le dans les commentaires Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo A presto, ciao ciao